Alors, pour dessiner cet oiseau, on va essayer de le styliser au maximum, c'est-à-dire de réduire certains détails et surtout sa forme globale en quelques formes quelconques ou alors géométriques. Mais bon, pas, ce sera pas beau si c'est des formes géométriques, mais ce sera plutôt avec des courbes assez élancées qu'on va essayer d'agencer au fur et à mesure pour pouvoir composer notre oiseau stylisé. Alors d'abord on va commencer, je vous propose de commencer avec une courbe, comme ça. Ensuite, on va essayer de doubler cette courbe et d'ajouter une autre courbe. Bon là, j'ai un petit peu bougé parce que c'est pas évident de faire de, de longs traits comme ça, continue Ensuite on va gommer, mais c'est pas grave. Donc ici, je vais partir d'ici on va dire un tiers de, de cette courbe et je vais dessiner la tête de mon de mon oiseau. Voilà. De là, je vais descendre plus ou moins, sans trop exagérer et je, à partir d'ici je vais essayer de relier cette forme à celle-ci. Donc, Pour l'instant, j'ai le, le corps de mon oiseau qui est dessiné. Alors, Pour dessiner euh, les plumes, je vais dessiner une sorte de courbe comme ça et une autre courbe, toujours en ondulation, des courbes ondulées, donc si ça ne me plaît pas, je peux très bien euh, gommer, affiner, etc. Pour l'instant, je vais me contenter de ça. Alors ici, je vais commencer à dessiner les plumes de, de l'aile, donc ici j'ai déjà un trait que je vais relier avec un autre trait et là ça va être pointu. Ensuite, la deuxième plume, ensuite, donc j'ai dit je respecte courbe, je vais dessiner une autre grosse plume, voilà, et là, pareil, donc ici je vais essayer de partir de là, et voilà, de dessiner, donc dans ce cas, je dois un petit peu incliner les plumes vers le bas, donc voilà, pour qu'il qu y ait une jolie euh, cohérence entre les plumes. Voilà, Bon, elles sont un petit peu grosses. Je peux très bien les affiner si jamais je trouve que euh, elles sont très imposantes dans l'ensemble. Je vais les affiner. Donc ici, pour dessiner un un oiseau ou un quelconque animal stylisé il faut beaucoup beaucoup beaucoup de retouches donc voilà Alors ensuite je vais je vais mettre ça au propre d'ailleurs je vais le faire maintenant je vais commer pour que vous voyez mieux le dessin donc maintenant je vais affiner un petit peu le corps de mon oiseau Mieux, je Il était un petit peu gros et le bec le rétrécir un petit peu, voilà donc voilà j'ai réussi à dessiner l'aspect global. Maintenant je vais commencer à rentrer dans les détails, c'est à dire ramener d'autres courbes, etc. pour donner plus de d'esthétisme à mon dessin. Ici, je vais dessiner l'arête de ma plume. Voilà. Alors je vais peut-être la courber, celle-ci, parce qu'elle est trop droite. Voilà. Alors maintenant je vais mettre tout ça au propre, c'est-à-dire que je vais effacer mes traits. Alors normalement, le mieux c'est de dessiner avec un crayon 2H mais pour que vous voyez mieux mon dessin, je l'ai dessiné avec un 2B donc c'est pour ça que vous avez des, des traits trop trop euh, gras. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette gomme mi de pain pour euh, extraire au maximum euh, la, la mine de plomb et euh, avoir euh, des traits euh, assez euh, fins, limite euh, visibles. Et pour cela, il faut passer par-dessus mon traçage en tapotant. Et ça, ça va affaiblir mon dessin, c'est-à-dire le trait. Hein. Et comme ça, quand je vais repasser par-dessus avec, que ce soit du crayon de couleur ou alors du feutre, surtout pour ce dessin, je vais utiliser du feutre aquarellable les aquamarqueurs je, je n'ai pas envie qu'on voit à travers la transparence de certaines couleurs les traits de mon dessin voilà Donc voilà j'ai affaibli mes traits alors maintenant je vais utiliser des feutres aquarellables les aqua-marqueurs. Et pour cela, je vais utiliser le 185, le 171, le 35, le 63, le 174, le 31 et le 67. Alors, normalement, je vous conseille de gommer au maximum les traits de votre dessin, car quand vous allez utiliser la couleur claire, surtout le jaune, et eh bien vous, vous allez voir transparaître votre trait, le trait de votre dessin, et ça pourrait un petit peu euh, amocher le résultat alors maintenant je vais commencer avec le jaune et je commence par le bec et là c'était le 35 et là le 31 je vais je vais colorier ici et je vais rejoindre cette couleur jaune. Ensuite, je vais venir ici et je vais tracer une ligne comme ça, donc je vais laisser voilà, cette courbe comme ça. Le mieux c'est de tourner votre feuille pour pouvoir colorier sans dépasser et avoir une jolie ergonomie. Voilà, alors ces feutres sont, sont pratiques mais ce n'est pas le top car euh, on a des petites poussières comme ça, ça bouloche un petit peu. Ce n'est pas le papier parce que j'ai euh, testé ces feutres sur différents papiers, papier pour aquarelle, pour mix média, pour euh, euh, bon, un papier ordinaire, sur du papier aussi euh, bristol et j'arrivais tout le temps à avoir ce, ce problème, c'est à dire ces petites poussières comme ça, c'est-à-dire que c'est le feutre en fait qui lâche des petites bouloches comme ça, des petites poussières. Alors euh, là, je vais intervenir avec ce jaune. Et je vais d'abord colorier par-dessus la couleur précédente, c'est-à-dire le 31. Je vais descendre jusqu'ici. Voilà, et je vais laisser ça comme ça et je vais venir avec le 38. Voilà, maintenant je vais colorier cette partie et je vais prendre le 63. Alors l'embout du feutre n'est pas vraiment bien pointu. Et je vais venir avec le 67. Oh là là, regardez-moi cette pointe. Vous voyez les petites boulouches là, c'est pas très joli. Et je vais déjà commencer à relier les deux couleurs, l'orange et le jaune. Ici, je vais colorier avec euh, cette couleur et je vais utiliser aussi du vert. Je vais utiliser le 63. Et maintenant, je vais euh, utiliser le 174. Ça bouloche trop, hein, mais vraiment, c'est insupportable. Et là, je vais utiliser la même couleur, ici. Voilà, 67. Je vais tracer une autre ligne, ici. mon dessin, je vais rectifier quelques imperfections avec du crayon de couleur et je vais colorier légèrement ici. Vous pouvez très bien colorier avec les Prismacolor qui eux sont très gras et donc ils vont être moins abrasifs. ce dessin, je vais utiliser un crayon aquarellable de, de la marque faber Castel. Vous pouvez utiliser une, euh, une autre marque si vous voulez. Et pourquoi j'utilise un crayon aquarellable Comme ça, une fois que je vais commencer à diluer mes couleurs, euh, quand je vais utiliser de l'aquarelle, euh, je, je vais dissoudre aussi le pigment de mon crayon et comme ça, mes traits de dessin ne seront plus visibles. Alors, je vais commencer par la tête. Je veux dire par... Euh, le sommet de la tête et pour cela je vais tracer et en même temps si j'ai utilisé une couleur c'est pour que vous voyez mieux mon dessin. Donc je dessine une courbe, je vais dessiner une ligne comme ça donc c'est une courbe comme ça et puis une ligne et je vais descendre comme ça donc, voilà c'est une forme comme ça Ensuite, je vais dessiner une sorte de courbe. Comme ça. Et là, de nouveau une courbe. En fait, le, la caractéristique de l'aigle, c'est son bec bien pointu. Voilà et le bas du bec voilà donc ici on va rallonger un petit peu voilà et là une petite mèche comme ça venir ici, on va dessiner une mèche comme ça et là on va dessiner une sorte de courbe comme ça, ici on va dessiner un trait comme ça et on part de là Ici, on va dessiner une autre mèche et on va dessiner un demi-cercle voilà j'espère que vous voyez j'espère que vous voyez bien mon dessin et on va doubler ce demi-cercle c'est à dire à l'intérieur et on va dessiner un cercle et on va dire l'éclat, ça ça va être l'œil carrément, je veux dire, ici ça va être l'éclat de la lumière dans Voilà, on a une grosse partie de notre aigle dessinée, et maintenant il ne reste plus qu'à ajouter son plumage, Là, on va faire ça comme ça pour styliser. Voilà. Ici. Bon, c'est pas terrible celle-là, je vais, vais l'effacer. l'affiner un petit peu ici voilà. bon il s'efface difficilement le créer encore et mais il s'efface quand même alors ici on va allonger un tout petit peu la tête et on va dessiner essayer de laisser un petit espace pour ne pas dessiner jusqu'au jusqu bord de la feuille voilà. on va se limiter à ça à mon avis et on va se limiter à ça Alors, là, le bec, il est assez imposant. J'aimerais élargir un petit peu ici, cette zone. Donc, je vais un petit peu agrandir les plumes. Voilà. Je vais affaiblir un petit peu mes traits. Alors maintenant, je vais utiliser une palette et je vais utiliser les mêmes couleurs avec lesquelles j'ai colorié mon oiseau, c'est-à-dire le 35 et le 31. Et cette fois-ci, je ne vais pas colorier ici parce que bon, j'ai pas envie d'avoir encore des bouloches. Un peu de couleur ici. Et je vais prélever avec mon pinceau ça c'est au cas où si vous n'avez pas de la peinture aquarelle hein. sinon vous prenez de la peinture aquarelle et vous faites du remplissage Là, je vais faire du remplissage et ensuite je vais colorier par-dessus avec du crayon de couleur. Alors, je vais utiliser mon nuancier et pour cela, je vais prendre le 63, le 87, le 10. Déjà, une fois que c'est mis à dire, ma palette, je vais mettre un petit peu de rouge ici. donc je récapitule styliser un dessin c'est simplifier au maximum ses formes afin d'obtenir un dessin limite figuratif mais à finalité esthétique donc que vous le faites vraiment très très réduit qu'il soit à 100% stylisé ou, euh, comme pour l'oiseau on ne voit pas les, les pattes on ne voit pas l'œil, etc ou alors que vous le faites euh, à moitié, c'est-à-dire euh, entre la stylisation, et comme je, je vais faire pour ce, cet aigle, et l'illustration. Donc à retenir qu'un dessin stylisé, euh, c'est euh, un dessin euh, dont on réduit les formes, mais il, il faut qu'il reste représentatif. Donc le dessin stylisé est une façon de dessiner, euh, de simplifier, de réduire les formes et les couleurs aussi du sujet pour obtenir un résultat plus graphique, voire même épuré. Alors le but du dessin stylisé n'est pas la représentation exacte de la réalité mais de ne retenir que l'essentiel. Alors soit vous faites vraiment un, un dessin stylisé à 100% ou alors vous faites, euh, je veux dire, entre les deux. Mais le plus important c'est de vraiment de réduire les formes, de ne pas vous tracasser avec les détails, etc. Pour essayer de, de réaliser quelque chose de simple mais euh, voilà qui, qui va représenter votre sujet avec vos couleurs vous pouvez aussi utiliser une couleur c'est à dire un, un dessin monochrome il y a toujours euh, la possibilité de, de, de créer euh, des volumes etc rien qu'avec un un coloriage monochrome et tout ça je, en fait j'explique dans ma formation colorier comme un pro donc euh, le dessin stylisé est une manière artistique de représenter quelque chose afin de lui donner un nouveau sens donc vous allez partir d'un sujet et vous allez le développer vous allez le réduire au maximum et comme ça et, voilà il va représenter quelque chose d'élégant etc donc vous pouvez utiliser cette méthode pour créer un dessin sur ordinateur et, euh, et alors euh, le, le développer euh, par exemple ça va vous permettre d'apprendre à utiliser d'autres outils de stylisation euh, de manière beaucoup plus professionnelle afin de, de faire passer vos idées du papier au numérique donc vous n'aurez qu'à scanner votre dessin et le travailler avec des aplats de couleurs ou des dégradés par exemple alors concernant le choix des couleurs et la manière de les assembler, de créer des harmonies de couleurs et des contrastes, je développe tout ça dans mon cours de coloriage complet « Colorier comme un pro » dans lequel vous apprendrez à bien maîtriser vos crayons de couleurs avec beaucoup d'habileté et de savoir-faire et dans lequel vous apprendrez toutes les bases fondamentales et les techniques avancées pour bien colorier et réaliser des harmonies de couleurs dignes d'un pro. La formation est composée de plusieurs modules contenant des dizaines de cours vidéo complets où la seule limite à votre progression est votre détermination et votre engagement dans les missions enrichissantes que vous offre cette formation.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 Je vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements, pour vos « j'aime », pour mes précédentes vidéos. Ça m'a vraiment encouragé et ça m'a boosté, ça m'a donné vraiment énormément d'encouragement de, de, voilà, pour vous créer de nouvelles vidéos. Et j'espère pouvoir euh, continuer dans ce rythme-là. Donc, laissez-moi un commentaire, une question concernant cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible.